Et on retrouve Amaru Cazenave. Bonjour Amaru. Bonjour Marie. Cette semaine, le thème de notre émission spirituelle, c'est « Comprendre la messe ». Alors j'imagine que vous, vous l'avez bien comprise depuis des lustres, Ouh, en tant que chrétien, que croyant, assidu, pratiquant. Vous me confirmez cela Amaro Mais je vais même vous dire <rire> mieux. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on parlait de la prière Oui. Et puis je vous ai donné une petite astuce, vous vous souvenez Oui, un quart d'heure par jour. Eh, un quart d'heure par jour, mais c'est plus que ça. L'idée c'était de voir le temps de prière, ce quart d'heure quotidien, non pas comme un moment qu'on prend pour Dieu, mais euh, comme un moment que Dieu prend avec nous. Et ben bah, cette semaine on parle de la messe et vous savez quoi hein Ah, j'ai une petite astuce pour vous, vous allez voir. Ah non, j'imagine l'astuce. Alors me dites pas que la messe euh, c'est pas une heure que je prends pour Dieu, mais une heure qui, euh, que Dieu prend pour moi. Bah, vous la connaissiez Non, mais je l'ai vu dire. Ah bah, je suis tellement déçu. Je pensais encore vous étonner cette semaine. Bon, c'est pas grave. Hein. Du coup, euh, je vous raconte quoi Parce que, euh, Je sais pas, euh, votre week-end Ouais, enfin, bon, il, vacances n'y il a rien à de spécial. Fait, je ne vais pas vous raconter l'escape game que j'ai fait ce week-end. L'escape quoi L'escape game L'escape game Mais c'est quoi ben, Vous savez, c'est un jeu. Vous pouvez le faire à plusieurs. Vous êtes enfermé dans une salle dont on vous donne des indices au fur et à mesure pour vous libérer. Mmh. C'est hyper marrant. Il faudrait qu'on s'en fasse un à l'occasion avec les équipes d'RCF. À fond. Là, fond. le thème, c'était la prison. Dès le début, on est plongé dans un univers, on incarne des personnages d'une autre époque et euh, les gens de l'Escape Game, ils commencent euh, par nous lire un texte pour nous situer euh, qui sont euh, ces personnages qu'on va incarner. Et ils mettent vraiment toute leur énergie à euh, bien nous faire vivre le truc. Quoi, hein. Ils avaient mis euh, des bruitages de la musique pour nous faire ressentir les émotions des prisonniers. Franchement, c'était génial. Moi, j'y croyais à fond. Euh, on était quatre et euh, ils nous avaient mis euh, par binôme dans deux cellules. Okay. Dès le début, euh, on comprend qu'on ne va pas y arriver tout seul et qu'il faut qu'on compte les uns sur les autres. Bah, sinon, euh, impossible. D'ailleurs, <coughs> chaque binôme avait des, des indices pour faire euh, libérer l'autre binôme. Donc, c'est vous dire euh, oui, qu'il y avait un niveau de, de, exactement, ouais. très, très, de, de coordination entre nous qui était intense. Mais une fois qu'on était sorti de la cellule, bah, il fallait encore sortir de la prison. Oui. Et là, pareil, euh, s'il n'y a pas d'esprit d'équipe, impossible de trouver la solution. Moi, ce qui m'a plu, euh, bah, c'est que c'était incarné. Hein. J'avais beau savoir que euh, c'était des décors, j'y croyais à fond. Euh, J'étais vraiment un prisonnier qui allait être libéré euh, avec ses copains au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps et dans l'espace. Ça, c'était samedi après-midi. Okay. Et puis, bah, dimanche, on a été à la messe. Mm -hmm. Et franchement, à la fin de la célébration, je me suis dit que euh, la messe, c'est un peu un escape game quoi. C'est-à-dire bah, dès le début de la messe, on est plongé dans un univers, euh, rien que l'église. Hein. Nous on se plaint tout le temps parce qu'il fait froid mais c'est pas anodin comme lieu, c'est majestueux. C'est vrai. Ça raconte quelque chose, c'est un peu magique. Mmh. Et puis les chants, ils nous plongent dans une ambiance, dans une atmosphère spirituelle. Les textes qu'on lit, eh bien, ils nous parlent de personnages d'une autre époque, mais dont on sent bien qu'on est proche. Hein, euh, on peut lire dans leurs histoires des traits de caractère similaires aux nôtres, des enjeux euh, qu'on connaît tous. Oui, ça nous rejoint, c'est vrai. Et puis au fur et à mesure de la messe, au fur et à mesure qu'on avance euh, dans le temps, euh, dans ce temps hebdomadaire, euh, au fur et à mesure qu'on est, am est amené en fait à vivre une libération. Mmh. Et si ce n'est pas nous qui nous libérons tout seuls, mais euh, bien le Christ qui nous libère, ben nous, nous y participons, nous devenons les héros d'une histoire plus grande que la nôtre, l'histoire du salut de Dieu qui passe par la mort et la résurrection de Jésus. C'est vrai qu'on y met une application toute particulière au moment de Pâques, hein, avec le feu, l'eau, les cierges. Vrai, ouais, moi, ouais. moi, je suis fan de Pâques. Hein. Je suis fan d'ailleurs, cette année, euh, je crois qu'il va falloir être particulièrement créatif pour pouvoir ressentir la puissance de la Vigile Pascale. Avec le couvre-feu. Oui, si on fait euh, la vie Pascal à 14h, ça va être... Par coup, exemple, il voilà. bah, va, bah, bah, va falloir se réinventer. Mmh. Et enfin, euh, la messe, bah, je la vis euh, forcément en communauté. Oui. Euh, ici, crée un esprit d'équipe, non par affinité, mais parce que nous sommes tous conscients euh, que nous avons besoin d'être libérés et que cette libération n'est pas en jeu, euh, mais que c'est une histoire vraie qui nous concerne tous.